Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une bonne semaine d'absence due à mes vacances. Euh, donc aujourd'hui on va essayer de trouver un village. D'accord, voilà, donc toujours, toujours ces lags. Donc on va essayer de trouver un village, si possible un cheval. Et ce sera déjà pas mal. Hop voilà et ça sera déjà pas mal je trouve euh... ouais je pense donc bah pour aujourd'hui donc le temps déjà de trouver de papoter de trouver de manger ce serait pas mal aussi voilà donc ça ça devrait pas poser trop de problèmes hop viens un petit cochon viens un petit cochon j'ai dit ah, oh là là Voilà. Donc voici les du jour. Donc trouver à manger, un village et un cheval, c'est si possible. Ou une mule ou non, les mules c'est pas possible de naturel. Mais un an oui. Ok, il y a le cochon, il y a le cochon, viens le cochon, viens le cochon, viens le cochon. Ouais, donc ça nous a rapporté cette côtelette C'est pas énorme, il va faire nuit. Hop. Voilà, pour Astoo. J'ai eu quelques lags en fait et j'ai dû me mettre en paisible parce que j'avais beaucoup trop de mobs pour mon pauvre petit ordinateur. J'avais une centaine à moins de chez moi, donc ça c'est pas possible. <rire> surtout regrouper en un seul lieu, d'accord Oh là là Donc, à mon avis, les villages, ça va être un peu compliqué. Hop. Ouais, bah là, on va pas tarder à se coucher, hein. Allez, fais dodo. Fais dodo. Fais dodo Fais dodo Fais dodo Fais dodo Allez Ah voilà Hop donc voilà euh, Bah j'espère que vous allez bien sinon hein, voilà Donc le temps de trouver le petit village Ce euh, sera un épisode court je pense voilà donc il n'y aura pas de système de restone ce sera surtout de, de l'exploration en mode euh, le plus petit possible donc ici j'ai une jungle Alors, on va pas aller vers la jungle sinon c'est pas non c'est pas... pas bien ça Hop. non moi ce qu'il me faut vraiment ça serait euh, le poulet plus... par contre j'ai pas de son est-ce que c'est de mon casque non j'ai pas de son, pourri bizarre. quoi qu'avec Minecraft ça a toujours été bas, le son, toujours eu un problème de son. Oh là, là. Oh là, Un peu de poulet, voilà. Il faudrait peut-être que je me fasse une table d'inchantes, un parce que j'ai de quoi améliorer au moins mon arme. Hop. Wow. wow. On se calme. Voilà. Hop là. Voilà, donc je tenais aussi à vous dire que j'ai une petite annonce à vous faire. Un peu triste, mais bon, j'en peux plus personnellement. Euh, des vidéos, ça, vont être arrêtées complètement, enfin, presque complètement le temps que je me trouve un, un nouveau PC euh, parce que bon c'est plus possible hein, franchement j'ai essayé mais bon non c'est pas possible donc euh, bah, le temps de trouver un, un nouveau pc qui va bien et euh, bah, je pourrais refaire des, des vidéos dessus mais pour l'instant donc euh, ce sera la dernière toute dernière on va sur une zone d'exploration donc ce sera la dernière sur, euh, sur le Minecraft, après je sais pas, peut-être sur les consoles, je, je sais pas, hein. franchement là après faut voir. Euh, sur la partie Lego, donc ça, ça va continuer, bien que j'en fasse pas énormément, en même temps je filme pas souvent mes, <rire> mes petits joujoux. Mais euh, non, donc ça va pas, qu'on le Minecraft sera la dernière, enfin j'en ferai peut-être de temps en temps, si vraiment c'est trop long mais euh, où j'apparaîtrai peut-être dans d'autres vidéos si euh, d'autres youtubeurs proposent euh, mais sinon pour moi ce sera, ce sera fini cachez vos larmes mais euh, non, non c'est vraiment pas possible là je fais à la fois ça pour moi parce que qu'est-ce qu'il a à toi non c'est mon chat qui me fait des pirouettes euh, c'est vraiment pas possible Donc euh, là franchement Tant pour moi que, que pour vous hein, parce que Même avec ça Tiens, des Popkins. Même avec ça euh, Avec Optifel je tourne à 17 FPS euh, Continuellement En 1.6.2 Je sais qu'il y a pas mal de lag en 1.6.2 Mais bon euh, Non c'est pas possible Tiens, hop, On va se faire l'aventure comme ça oh, Hop ça oh, sera chiant voilà donc on va se faire l'aventure comme ça Hop. voilà à ah, une vache oh un peu de lag toujours voilà donc pour ces raisons là ce que dès que je tourne je fais une chute de 10, f... 10 fps et tout de suite ça devient impossible bah, elle est où la vache elle est où la vache elle est où la vache elle est où la vache et, euh, je, oh, je même pour tuer une vache j'en chie j'ai enlevé ça c'est déjà assez compliqué comme ça non, non, non, vous voyez pour toutes ces raisons là j'aurais jamais dû d'ailleurs faire des séries sur minecraft avec mon ordi j'en ferai peut-être sur des mods euh, de temps à autre euh, quand je serai en, en map euh, en flap map mais sinon non ça sera ça sera fini euh, pour euh, ce genre de d'aventure euh, pour tout ce qui est des, des modes du coup j'en ferai pas des trop gros sinon ça va me faire laguer comme pas possible donc là aussi c'est pas c'est vraiment je suis, je suis hyper limité donc peut-être si j'arrive à, à, à me dégoter un ordi de temps en temps qui tourne assez bien il y en a dans la famille, mais bon, ils sont tous pris euh, assez souvent. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, et puis dans ce cas, je vous présenterai un petit remode, mais il ne faut pas trop y compter non plus. Donc voilà, le temps d'avoir les sous-sous pour l'ordinateur, et puis ça sera bon. De manière, j'en aurai bientôt besoin d'un nouveau pour mes études, alors bon, comme ça, Elle meurt. Il est le soleil, il est bien à midi. Donc de toute manière, je pense que euh, d'ici à la fin de l'année, je pense que je devrais peut-être en avoir un nouveau. Donc ça ferait 4 mois à attendre à peu près. Euh, ouais, je pense que dans 4 mois, j'espère avoir un nouveau PC. Je dis pas que j'en aurai un. Euh, je vous préviendrai par une petite.. Euh, une petite vidéo d'annonce si jamais pour euh, la commande du, du pc comme ça vous serez tenu quand même au courant à peu près quand j'aurai mon pc Ouh là, là, je vais par où là hop magie voilà donc euh, je j'arrête pas les vidéos mais elles vont être euh, énormément stoppées euh, tiens ici ce sera pas mal pour faire une usine à glace donc elles vont être stoppées euh, pas net parce que bon il y en aura toujours quelques unes mais ce sera en, en flap donc faut les séries tout ce qui sera série euh, bah comme you get Venture de manière j'en ai qu'une comme ça ça sera ça sera stoppé pendant bah, 4 mois et peut-être que d'ici là peut-être je dis pas mais peut-être que ça sera sorti en 1.7.2 ou à mon avis, l'auteur attend plutôt le 1, la 1.8. Ce qui ne m'arrange bah, du coup pas du tout. Enfin, tant que j'aurai pas mon nouveau PC, ce que celui là, il dépasse pas la 1.7.2. Et encore... Et oui, je suis en OpenGL 1.2. C'est pour vous dire. Donc là, je vais manger un peu de, oh, bah, de steak de steak Allez. donc toujours pas de village euh, on papote, on papote toujours pas de village voilà, miam niam même temps pour trouver des villages, peut-être des loups donc au, au cas où j'avais j'avais rapporté des des os bon je crois pas beaucoup puisque moi et les le chiens ça fait, ça fait deux dans minecraft Dès que j'en cherche, je n'en trouve pas. Et dès que j'en cherche pas, j'en trouve pas non plus. <rire> Donc c'est pour vous dire que... La temps, soit assez rare, puis il faut trouver trouver dans des biomes précis et tout. Donc, normalement, ça devrait le faire ici. Quoique je suis en biome, quoi, ici. Bah Taiga, si. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Ça devrait être Bon. Mmh. là ce sera un épisode détente. Hein. Je, vous, je tiens à vous, à vous prévenir aussi. Il n'y aura pas trop d'action sauf si j'oublie de dormir. Puis là, je risque plus de mourir qu'autre chose. Faut que je vous réparie grand chose. Donc, bon, je vais continuer un peu à, à emménager dans, dans la grotte. Donc c'est surtout le repli des coffres pour l'instant. Un, un peu de finir la décoration. Mais bon rien de transcendant. Hein, c'est vraiment remplacer la terre et le gravier par de la par de la stone lisse. Euh, donc euh, ça vaut pas le coup d'œil pour l'instant. Donc ce que je prévois dans cette grotte en fait, euh, d'ici plusieurs mois du coup, euh, c'est que.. Pourquoi je peux plus sauter là voilà. Donc c'est que déjà je vais mettre, euh, je vais essayer de faire plusieurs étages dedans et je vais faire des escaliers, des escaliers, des, des, des, escaliers. Euh, des... Oh, encore cette jingle. Zut, j'ai perdu une beau. Des, des, des, des, des qui monte. Euh, des, des, des, des, des, des, des. ascenseurs. Voilà. Faut, faut vraiment le temps que, que ça revienne en mémoire. Donc des ascenseurs, euh, je pense avec des blocs de vitres. Pour que ça fasse un peu plus, plus fun, plus, plus classe. D'accord, peu de lag, toujours. Euh, donc pour ça, c'est surtout... Après, je vais faire plutôt euh, des... Donc Tout ça, par contre, on verra pas les blocs. Donc euh, je vais devoir faire des repeater. Pour faire des plaques euh, en wifi. Oups, Aïe aïe aïe... Aïe aïe aïe aïe aïe aïe dors dors dors dors dors, dors ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe ouïe avec euh, donc forcément les plaques euh, de transmission et de réception, voilà. Donc qui va permettre de mouvoir les blocs, euh, comme je vous l'ai montré sur ma série du GoCraft, les secrets du GoCraft, petit moment de pub. Donc je vous montre un peu tout ce qui a à voir avec. Hop, euh, Voilà. <rire> Donc avec ça je vais pouvoir donc faire euh, mes, des escalators, des, des ascenseurs, des portes, euh, oui des portes aussi. Euh, tout simplement, oh je suis déjà passé par là. Parce qu'il est tanches. Ah ouais j'ai allé si profond, enfin si loin de ma base. Ah, ah ouais quand même. Ah. ah bah non je suis revenu au point de départ. Bon bah d'accord. Voilà petit tour, petite boucle. Euh, chose ce qui ne serait pas arrivé si ou quasiment pas arrivé si je ramais moins faut pas trop en demander j'ai l'impression <rire> voilà donc pour revenir sur le sujet de la grotte donc tout sera vraiment caché voilà. donc tout sera réellement tout caché dans les murs et tout ça on fera plein de salles à côté ce sera ça sera énorme euh, ça sera le design sera un peu tubulaire je pense que je vais garder le design euh, un peu euh, de original voilà de, de la grotte et euh, plutôt essayer de faire quelque chose avec plutôt que tout remodeler à ma sauce euh, donc on va essayer de faire ça donc euh, tu sais je vais passer des petits coups de temps à autre euh, ici euh, en attendant mon, mon nouvel ordinateur parce que ça sera un peu compliqué quand même même avec ça même, même en solo je, je lag donc bon il n'y a que vraiment en point 7.2 où je tourne à une trentaine de fps à peu près avec euh, avec Optifine sinon euh, bah faut enlever 20 entre ouais une vingtaine de fps en moins c'est pour vous dire un peu la galère hop on va monter là là donc après donc, ce qui est prévu aussi donc ce sera tout plein d'usines donc ce qui est bien c'est qu'on est à côté d'un biome neige donc on va pouvoir se faire une euh, usine à glace, donc qui va nous servir à faire des, à stocker des sources d'eau, et après faire quelques petites fontaines, parce que j'aime bien les fontaines, sans les fontaines je meurs, <rire> non je suis déconne, mais euh, donc qui va nous servir à faire des fontaines, plein de, plein de petites fontaines, hop, tout ça avec classe et dignité tout en restant caché aux yeux de tout le monde hop toujours pas de village je suis déçu je pensais en trouver un peu proche quand même euh, peut-être qu'à la rentrée je rajouterai peut-être des modes en plus de de, de Hugo Craft c'est si la base de faire qu'avec Ugrocraft, mais je vais peut-être en rajouter pour, pour le fun non principalement ah, stop donc euh, peut-être des modes un peu comme euh, Raoul donc pour ceux qui ne connaissent pas euh, Raoul c'est Ray of War donc qui d'accord si je dois avoir un arbre non non, des feuilles ok très bien d'accord je peux pas descendre je peux pas descendre je peux pas descendre si je peux descendre voilà donc euh, comme ça ça nous permettra de faire des wagons qui permettront performance l'ordinateur c'est pas ça qui bouffe trop dès que je suis en point 6.2 ça me met ces messages là allez savoir pourquoi il doit pas être encore le... je suis entouré du, du biome jungle c'est pas possible en quelque part je peux avoir des minous mais euh... faut en encore faut en trouver oh, c'est chiant ça ça m'arrange pas du tout toujours ce vague. Voilà, alors je vais checker le temps. Donc ce sera peut-être un petit épisode d'une de 25 minutes à peu près. Donc ce sera aussi la fin. Et je pense qu'on va se retrouver sur euh, ben, un village tout de même. Parce qu'on va pas rester comme ça infiniment. Le but est encore même de trouver un village. Et là pour l'instant le village est aussi présent qu'un chat. Je ne sais pas à comprendre. Voilà, donc on va faire une petite ellipse et on va se retrouver avec un village entre nos mains, façon de parler. Et bon bah j'ai pas pu trouver de village pourtant c'est pas faute d'avoir cherché, mais par contre regardez ce que j'ai trouvé, des beaux petits chevaux. Et oui, Dégage, là. D'accord, si tu veux. Des beaux petits chevaux avec le petit poulain, plein qu'on ne va pas garder pour des raisons que vous n'ignorez pas, que il m'est complètement inutile. Et ne me jette pas l'eau, c'est tout ce que je te demande. Et accepte-moi comme maître. Comme ça si... Ah, c'est bon. Voilà amènera droit à ta petite armure de l'île départ. Voilà. Ah, il en faut du temps. Bon, bah, le petit poulain, c'est dommage, j'aurais bien voulu le faire grandir un peu. Euh, pour... Par contre, j'ai pas de pomme. Parce que... Oh, par contre, ça va laguer, ça. Donc, pour le coup, on va le tuer. Je suis désolé pour, pour, pour ceux qui aiment les chevaux. Il mérite pas ça, mais il m'est complètement inutile. Je crois qu'il doute du rien du tout. Il, il nuit part à la fois et partout. Bah non, on va tuer l'autre, l'autre qui est parti. et il Toi, je Toi, j'aimerais te chercher après. Qu'est-ce qui m'a drop Qu'est-ce qui m'a drop euh, Bah rien. Moi, je l'aurais récupéré. Non, il m'a rien dropé. Bon. Bon, bah voilà. Bon, on va se laisser dessus. Le temps que je retrouve le chemin de ma maison. C'est mon petit fortin hein. Où est-ce qu'il va m'emmener oh, Stop Ouf, Voilà. Donc on va se laisser dessus. C'est F5. Voilà. Voilà, oh, c'était pas beau ça. Voilà. Donc on va se laisser dessus. Et puis, euh, on va se dire à la prochaine vidéo que, que je ferai. Et puis voilà. Oh, Qu'est-ce que vous en dites hm Vous n'êtes pas d'accord Non non. Bah ben moi je dis vous n'avez pas le choix. Allez, à la prochaine